et va y rester jusqu'au 11 mai. Durant le passage de Mercure dans cette maison, vous serez plus communicatif et votre curiosité serait plutôt instinctive. Vous aurez un esprit vif et vos déplacements pourraient devenir plus fréquents. Votre curiosité serait orientée vers l'apprentissage, de nouvelles connaissances, des nouveaux talents et nouveaux moyens de faire les choses. Les métiers commerciaux, l'achat et les ventes seront les plus favorisés par ce passage. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre quatrième maison. Les plus en chanceux seront les gémeaux verso-balance, les moins chanceux les cancers, et vous, vous êtes ici, cher Poissons. Donc, la lune sera dans votre quatrième maison. Vous pourriez avoir un besoin accru de tendresse et d'affection dans votre vie, ce qui pourrait conduire à une certaine insatisfaction au niveau de votre vie amoureuse. Les énergies de cette journée, mais aussi toute la semaine, et une partie de la semaine prochaine pourrait vous porter à déception. Vous pourriez avoir un sentiment d'insécurité émotionnelle ou au niveau de votre apparence. Vous pourriez sentir que les autres vous regardent bizarrement dans le sens qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ce qui ne serait pas vraiment la réalité, mais c'est plutôt le carré que fait Vénus avec Neptune, qui cause cette impression. Nous sommes dans des circonstances extra extraordinaires, du jamais vécu. Alors c'est impossible de savoir qu'est-ce qui se passe dans les pensées des autres, quelles sont les craintes et les défis qu'ils vivent et qui pourraient se refléter sur leur visage et leurs expressions faciales. Alors, il ne faut pas penser que ces expressions et ces regards sont contre vous. Mardi et mercredi, la Lune sera dans le cancer, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront vous, chers poissons, les cancers et les scorpions. Donc, la Lune dans votre cinquième maison... Faisant un beau trigone avec Neptune dans votre signe, ce qui sensibilise votre intuition, votre imagination et votre créativité. Un beau magnétisme personnel vous rend le centre de gravité et votre côté bienveillant vous rend une épaule pour les autres à s'appuyer et peut-être pleurer. Votre pouvoir de séduction sera très fort et vous n'hésiterez pas à l'utiliser pour convaincre les autres de vos idées et de vos pensées. Les travaux créatifs et artistiques tels que la musique, la composition et le cinéma sont privilégiés. Et tout le travail avec les films et les caméras aussi, donc utilisez le webcam pour enregistrer vos rêves, vos visions, vos pensées créatives, Créer des vidéos. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre sixième maison. Les plus chanceux seront les lions béliers sagittaires et les moins chanceux les versos scorpions, taureaux vierges. Et vous, vous êtes ici, cher poisson. Il manque un S ici, je m'en excuse. Donc, la lune est dans votre sixième maison. Bien qu'elle pourrait être une période très occupée, mais votre intuition et votre détermination et votre créativité dans la manière dont vous gérerez, votre temps vous aideront à en sortir brillamment. Quelque impulsivité de la part de vos interlocuteurs au niveau de la parole pourrait vous vexer ou altérer votre humeur, mais laissez tomber. C'est une période délicate pour tout le monde. Surtout jeudi, il serait mieux des fois tourner l'oreille sourde. Vendredi, la pression sera beaucoup moins lourde. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre septième maison. Vous pourriez avoir tendance à réagir impulsivement dans des situations où vous pourriez avoir mal compris ou mal interpréter un message. Dans des situations où ça ne vaut même pas la peine de vous frustrer ou frustrer les autres et risquer de créer des conflits inutiles et ruiner une relation qui pourrait vous être chère. Alors modérez la cadence s'il vous plaît et tournez votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer.